Bonjour à tous, nous sommes le 20 mars 2021. Aujourd'hui, on va faire un petit tour euh, au niveau de l'inflation parce que c'est ce qu'on le sujet du jour à cause du fait que les taux d'intérêt, bon, on va dire le 7 ans, 10 ans et 30 ans sont à la hausse et euh, ça continue, ça se poursuit, euh, surtout le 10 ans que tout le monde surveille et on craint euh, l'inflation future. Et c'est ça que je voudrais regarder euh, avec euh, surtout euh, la politique de Joe Biden qui va continuer à injecter massivement de l'argent dans le système, il l'a dit lui-même. Et comme je vous avais dit dans une des dernières vidéos, que dans le fond, avec Trump, on aurait eu la même chose. Cependant, Biden commence à parler d'aller puiser un peu de sous dans les poches des contribuables américains parce qu'il veut augmenter les impôts pour les riches, les classes euh, supérieur et quand même euh, je, je sais pas c'est à quel niveau mais on, de ce que j'ai lu dernièrement peut-être que ce serait celui qui ferait au-dessus de 400 000 dollars mais je suis pas sûr il y en a qui avaient dit c'est 100 000 son plan n'est pas encore défini donc euh, il va aller vraiment puiser et, euh, euh, au niveau des, euh, des classes supérieures et en plus aller puiser pour euh, des personnes qui auraient comme euh, pas nécessairement fait des profits par exemple sur des actions, euh, mais à l'épuiser euh, sur le, le, le, euh, lorsque l'action est achetée, l'action, peu importe le bien, qui est achetée et à l'épuiser un, un impôt là-dessus. Euh, C'est quand même troublant parce que dans le fond, si on achète une action et on, à un tel prix, l'action s'est mis à baisser ou l'autre actif s'est mis à baisser et à l'épuiser là-dessus euh, et si la personne perd au niveau de l'impôt et en plus au niveau de sa perte globale, là, euh, en tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver. Je pense probablement que ça passera par Wall Street parce que c'est eux qui mènent la planète. Là. Je dis Wall Street, je dis les grands financiers de ce monde. Donc, euh, ça va être à suivre. Ici, euh, on est en déconfinement. Je sais qu'en France, on est retourné en grand confinement et on commence à parler de la troisième vague. Euh, avec euh, cette troisième vague, je pense que plusieurs petits commerces vont vraiment crever. Euh, je ne sais pas J'ai. Euh, si c'est pas le grand plan global pour arriver, pour arriver à une conclusion que dans le fond, on ne peut rien sans notre bon, nos bons gouvernements. Et euh, en tout cas, euh, le plan est vraiment ça parce que même si on déconfine un peu en ce moment, euh, euh, c'est clair, on parle de la troisième vague de coronavirus qui va encore être euh, probablement dévastatrice. Donc, euh, il faut absolument... Peu importe si euh, les commerces sont euh, ont euh, euh, on, on obéi à leur gouvernement pour euh, les fermetures ou pour euh, ajuster leur local euh, à cette nouvelle réalité où euh, le coronavirus fait que des personnes meurent comme des mouches. Euh, on va continuer à le faire, donc, euh, en tout cas, on va voir là, ce qui va arriver, mais ça serait vraiment, vraiment douloureux pour l'économie, et je ne parle pas de l'économie des, des riches, parce que dans le fond, euh, euh, la Fed va continuer allègrement à soutenir les marchés, c'est clair et net, euh, je n'ai aucun doute là-dessus, peut-être, comme euh, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, qu'on assisterait à une correction quand même euh, Correction qui pourrait remettre en, en place un peu les les marchés parce que dans le fond on est encore dans l'euphorie dans l'exagération on a beaucoup beaucoup de euh, d'achats sur marge donc euh, peut-être que ça pourrait arriver cette fameuse correction pour euh, re, euh, détendre un peu euh, la pression euh, euh, d'euphorie sur les marchés, mais à, à long terme, euh, la Fed va continuer à intervenir, c'est clair et net. Euh, malgré que les taux euh, sur le 10 ans qui présagent de l'inflation, euh, qui présagent aussi de la hausse des taux d'intérêt directeur de, des banques centrales, surtout euh, de la Fed, ben, Jérôme, Jérôme Powell a dit que c'est clair et net, euh, pas de, de, de monter des taux d'intérêt avant 2023. Et là, on commence à spéculer sur ça, justement, en 2023. Euh, comment est-ce qu'il va y avoir de hausse? Ça, ça va être à suivre, mais dans le fond, euh, euh, je pense que en ce moment, la Fed, je ne sais pas si c'est contrôlé ou pas, ou c'est un peu... Euh, Grégory Menarino, comme je vous dis souvent, dit que c'est un plan qui est contrôlé de A à Z euh, pour pouvoir prendre le contrôle de la planète euh, via de l'injection monétaire. Euh, c'est très, très possible, mais moi, j'ose pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas. Je pense que depuis 1971, après que l'or a été déconnecté, euh, euh, le, le, le, dollar a été, le dollar américain était déconnecté Alors, on avait un, un prix constant qui permettait 35 dollars l'once on permettait, qui permettait justement de pas faire trop de folie, euh, on est allé justement dans l'excès d'impression, on arrive à une conclusion. Euh, la même chose au niveau euh, qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale justement après les accords de Bretton Woods, euh, on est arrivé justement à, à cette destruction massive, ben, la première et surtout la Deuxième Guerre mondiale, la guerre mondiale on a eu des, des, conséquences, des conséquences vraiment euh, euh, atroces au niveau euh, de de, de l'hyperinflation en allemagne dû au fait que des euh, on a mis sur le dos euh, des allemands je veux pas ici euh, entrer dans la politique euh, c'est c'est pas du tout mon, mon mon but, mais on a mis sur le dos des euh, Allemands euh, cette première guerre mondiale et euh, justement au traité de Versailles, euh, on a tout simplement écrasé l'Allemagne avec euh, des lourdes sanctions et ce qui a fait euh, en sorte que l'Allemagne euh, euh, a été obligée de... de euh, de créer de la monnaie à l'infini, euh, ce qui a créé une hyperinflation absolument abominable et a détruit euh, l'Allemagne et a détruit surtout les populations, les populations euh, qui sont devenues des euh, serfs des euh, du reste de l'Europe. Euh, on vendait des enfants, on, on livrait des enfants à la prostitution allemande, là, vraiment, là, euh, euh, dû au fait que justement les familles n'avaient plus de moyens pour euh, justement être capables de pallier à cette inflation destructrice euh, qui grugeait tout simplement la, la folie euh, la folie de de, de, de l'impression monétaire. Donc, ça, ça a grugé le pouvoir d'achat d'une manière euh, exubérante. Et là, c'est ça que je voudrais peut-être regarder avec vous. Euh, en ce moment, on sait qu'on est dans une folie d'impression monétaire euh, qui a commencé avec, on va dire, les QE C'est avant ça... Euh, C est, c est, depuis euh, les excès ont commencé euh, euh, vraiment depuis 1900, bon, 80... Euh un peu mais 87 euh, à partir de de, de l'ère Greenspan green euh, qui a commencé à injecter justement de la monnaie pour soutenir artificiellement les économies on a eu euh, le de, de, de, de mettons, 80 à 80 à 2020 euh, euh, une montée assez constante euh, des marchés boursiers euh, on a vu le crash de 1987 91 je crois aussi c'est si on regarde la montée a été vraiment vraiment euh, euh, extraordinaire euh, euh, pendant 20 ans, 2000, on a eu euh, le crash de l'an 2000, les dotcoms, dot et euh, on a eu le 2, 2007 aussi, euh, la, la, la fameuse <coughs> la crise des Prime. Euh, donc, euh, tous ces, euh, ces crises-là ont été euh, construites par de l'injection monétaire et euh, il vient un temps que la confiance n'est plus là. Mais aujourd'hui, on est dans de nouveaux paradigmes et de croire que l'économie est une science exacte, euh, c'est complètement faux. Est-ce qu'on peut justement assister à une hyperinflation? Je ne penserai pas. Euh, je ne penserais vraiment, vraiment pas parce qu'on n'a pas les mêmes paramètres du tout. Euh, et euh, je pourrais vous vous euh, vous montrer des graphiques euh, d'il y a euh, 60 ans, hein, on va dire, mettons, à partir des années 70 et 50 ans, euh, où on voit euh, ce qui est arrivé au niveau de euh, l'augmentation euh, de, de, de l'inflation. Euh, et un peu plus tard, Paul Volcker a voulu contrôler cette inflation en, en augmentant les taux d'intérêt qui, qui ont atteint 20 en 1980. On a vu le prix de l'or, justement, augmenter d'une manière euh, absolument euh, astronomique dans ces temps-là. Mais on... On ne peut pas faire de comparaison directe parce que, dans le fond, on n'a on, on a pas les mêmes paramètres du tout, du tout au niveau de, de, de l'inflation. Euh, en ce moment, on peut pas dire qu'on est dans une inflation une hyper-inflation et je ne pense pas que ça ça puisse peut, peut arriver. La raison est très, très simple. C'est que dans aujourd'hui, on est dans des paramètres tout à fait différents. On est dans un, un paramètre de... Euh, L'inflation en ce moment, c'est sûr, on le voit là. Euh, on va aller voir tout à l'heure. On va se dépêcher aller voir les graphiques. Euh, justement, là-dessus, on est dans un air d'inflation euh, et euh, le taux 10 ans monte à cause de tout ça. C'est la crainte d'une de, de, de, de inflation qui va se poursuivre très, très longtemps. Mais... Je ne penserais pas que l'inflation va connaître euh, des, des mouvements très, très importants. Euh, on est dans, en inflation dû au fait que les chaînes d'approvisionnement ont été brisées. Puis c'est à cause de ça aussi euh, les, ben, les, mé les métaux, euh, les métaux de base, euh, les matières premières euh, sont en montée aussi. Euh, mais on peut avoir continuer à avoir de l'inflation, mais la Fed va tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais elle est prise dans un piège, comme je vous dis, en injectant de plus en plus d'argent dans un système. Ou en parlant de, de ce qu'elle fait en ce moment, euh, ben, pas simplement la Fed, je parle de plusieurs pays, là, injecter de l'argent directement euh, aux individus via euh, des crypto-monnaies euh, de la Fed, là, euh, via un salaire de base universel, tout ça euh, va créer de l'inflation, mais... Euh, euh, je ne sais pas, je ne je, je pense pas qu'on peut avoir un, une hyperinflation, mais de toute façon, euh, euh, on peut avoir euh, continuer de poursuivre de l'inflation comme on connaît là, parce que comme je vous ai dit, les matériaux de construction, eh ben pas tous les matériaux de construction, on le voit très très bien euh, au niveau du bois d'œuvre, c'est le double, euh, au niveau des du cuivre, du zinc, du... Euh, de tous les métaux précieux au niveau du du riz aussi, du, du blé, euh, on a de l'inflation un peu partout au niveau de euh, ben de la viande, du porc, euh, on a de l'inflation un peu partout. Euh, je ne sais pas si ça va arriver à une hyperinflation, je ne sais pas du tout. Je ne penserai pas, mais en tout cas, on, on va voir ça euh, rapidement. Bon, on va commencer avec les graphiques, parce que j'avais quand même quelques graphiques euh, euh, à vous présenter. Et là, j'ai commencé en vous montrant, en vous parlant un peu de, de l'inflation passée. Là, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui arrive. Euh, on va aller, euh, je pense, directement avec euh, l'écran un peu gros, parce que on va être plus, <rire> ça va être plus facile à suivre. Donc, on se trouve à voir ici euh, le gouvernement, ben, les, final, les accès les assistances euh, financières du gouvernement euh, ce qui est arrivé bon on a, depuis 1966, si, euh, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les gouvernements n'ont pas arrêté d'injecter de la monnaie euh, via, ben, on dit de la monnaie pas directement aux citoyens, mais via des aides sociales. Et on parle au niveau des États-Unis, mais c'est arrivé un peu partout, pareil. Euh, en Europe, c'est pareil. Euh, en Europe, je parle la France, beaucoup de pays. Euh, au Canada aussi, les aides sociales ont augmenté d'une manière vraiment, vraiment importante. Et surtout, là, on est arrivé à une une augmentation absolument exubérante due au fait de la crise du coronavirus. Donc on voit ici toutes les aides qui ont été de plus en plus massives au niveau des gouvernements et là avec la théorie moderne monétaire, ça va être encore plus parce que là on n'a pas de limite d'impression monétaire donc on va continuer allègrement à imprimer et la Fed dans le piège qu'elle est, doit absolument racheter les propre bond du trésor, qui est les, les, les, les obligations qui sont émises par le gouvernement. Euh, beaucoup craignent d'acheter ces fameuses obligations-là parce que les obligations sont en déroute et le taux de rendement est obligé d'être plus haut à cause de ça, mais euh, le, euh, la Fed est là pour acheter un peu de toutes les obligations. Et ici, on se trouve à avoir justement euh, cette euh, croissance-là qui est devenue exponentielle et les bénéfices sociaux euh, ont augmenté et euh, ne sont pas prêts de, de cesser d'augmenter. De, Là, on se trouve à voir le stimulus, euh, le dernier stimulus de Joe Biden, 1,9... Euh, euh, 1, 1, excusez, 1, 900, milliards, on va dire, pour arrondir. Et euh, ça se trouve ici, euh, ce qui est arrivé dernièrement. Et euh, en 2009, euh, c'était 600 55 millions, ça, ça se trouve être les plans, là, directement. Mais euh, là, ici, on a le total. Là. Le total, la dernière grande récession, euh, justement, en 2009, là, on a eu 1,8 trillions. Euh, ben, donc, c'est 1 800 milliards en tout. Je me rappelle le plan de Biden, d'Obama, de, de, était de 1000 milliards et on trouvait ça... Euh, euh, pour repartir la machine, dû au fait qu'on avait eu la crise des subprimes, Lehman Brothers qui est tombé, tout ça, on avait euh, 1800 milliards d'injectés total. Et aujourd'hui, c'est de la petite bière à comparer de ce qu'on a euh, comme euh, injection monétaire. Ça, ça se trouve le, le, le petit plan de Biden qu'on qu vient de signer les chèques vont rentrer très bientôt pour le, le peuple américain, et si on parle souvent du, de, de, des États-Unis, parce que c'est eux qui, dans le fond, sont toujours les maîtres à penser de, du reste de la planète, et le montant de 1800, 1900 milliards est ici, c'est un plan massif, euh, et euh, Biden le dit, il va en avoir d'autres, il va avoir d'autres plans. Euh, donc, euh, ça, c'est le total de tout ce qu'on a mis, 2200 milliards, la loi CAIR, euh, oh, les autres. Euh, euh, donc, en tout, on a à date, là, pour la crise du coronavirus, on a euh, 6000 milliards d'injectés, vu euh, la pandémie qu'on appelle ce covid euh, Okay. Euh, donc, c'est ça, on se trouve avoir massivement injecté euh, des sous dans le système et on est loin de, de, de, de dire que tout est passé. Tout, tout ce qui a prospéré depuis mars, il y a un an, euh, depuis le 3 mars, lorsque le marché a commencé à cracher et a craché plusieurs jours, plusieurs semaines, on s'en est, est remis très très rapidement parce que les gouvernements ont injecté directement de l'argent dans le système et on a continué à le faire, on, on a continué, et on continue à le faire allègrement. Ça, c'est ce qui, est... Ce qui, euh, ce qu'on voit à la surface, mais le gouvernement américain, le gouvernement la Fed qui sont maintenant associés ensemble directement, qui anciennement était la Fed qui anciennement était privée donc depuis 1913 lorsqu'elle a été fondée c'était privé mais là c'est associé avec le gouvernement américain donc continue à injecter allègrement 120 milliards par mois pour soutenir le marché financier pas les bourses mais c'est acheter des obligations et acheter des hypothèques. Donc, euh, non, l'argent euh, coule à flot et va continuer à couler et euh, ce n'est pas nécessairement le peuple qui en bénéficie. Donc, euh, avec cette injection monétaire, on, a, on aurait dû avoir une reprise... Euh, euh, immense des activités commerciales euh, économiques' là, un peu partout sur aux états unis et sur la planète ça aurait dû suivre mais c'est pas ce qui est arrivé au contraire la vélocité de la monnaie je vous en ai parlé souvent je vous en parle souvent euh, n'a pas repris euh, son cours euh, haussier au contraire la vélocité de la monnaie euh, descend depuis bon, on va dire 2000 à peu près là. Euh, on a eu euh, on avait eu une montée ici euh, faut pas oublier qu'en 2000 lorsque' Clinton est parti. Euh, on n'avait pas, pas eu de déficit. Euh, on avait au, des surplus euh, en 2000. Et après, euh, on connaît tout les, toute l'histoire. Euh, on a eu des attentats du 11 septembre. On a eu euh, la crise Lehman Brothers. Ben, ça se trouve avec toute la, la dégringolade due au fait que le, le, le, le, le subprime, mais aussi l'abondance de liquidités dans le marché, euh, qui a fait en sorte que les gouvernements continuent à s'endetter, les entreprises ont continué à s'endetter. Donc, on a affaire à un système zombie, une économie zombie, euh, qui est soutenue artificiellement par les banques centrales. Et la vécuité de la monnaie nous montre très, très bien que, ben, euh, la vélocité de la monnaie, M1, qui est l'argent, on va dire plus l'argent de poche, M2, qui est l'argent total du système, euh, ben pas total parce que c'est MZ en tout cas, euh, c'est l'argent un peu partout, les bons du trésor, les... les euh, donc, euh, tout ça est en forte hausse depuis euh, un an et va continuer à l'être... Euh, Là, ça se trouve être l'inflation sur le très, très long terme. On avait eu une hausse d'inflation, comme je vous ai parlé, en 1960-1963, jusqu'à les années 70. Et euh, après, euh, justement, le, le, le fameux discours de Nixon, euh, dû au fait qu'il qu a détaché le, le dollar américain de l'or, et dû au fait, parce qu'on on avait eu la guerre du Vietnam, en tout cas, peu importe, là, on sait quoi, là. Euh, des guerres qui sont souvent provoquées pour, justement, relancer la machine. C'est triste à dire, mais la Deuxième Guerre mondiale a été en partie, parce que, dans le fond, il faut, faut comprendre que euh, Hitler a été... Euh, et, et, a ressurgi du peuple allemand dû au fait de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, dû au fait qu'on a justement imposé euh, une lourde... de lourdes sanctions au peuple euh, allemand, et ce n'est pas pour euh, du tout, pour défendre le tyran hein qui a été Hitler parce que Adolf Hitler était quelqu'un qui était un peu euh, qui avait aucune notion de l'histoire, qui ne connaissait pas l'histoire euh, toute son histoire des Ariens ne tient pas euh, donc euh, parce que c'est des peuples euh, hindous euh, et euh, lui a créé une histoire absolument euh, euh, allégorique pour euh, soutenir son régime dictatorial, mais c'est pas de ça que je veux vous parler, c'est que le peuple allemand est allé vers Adolf Hitler et sa politique, euh, ben, on parle de Volkswagen, la voiture du peuple, sur toute l'histoire d'Adolf Hitler, parce que Hitler a, a reparti les, la machine économique allemande, et c'est à cause de ça que Hitler est devenu un dieu euh, en Allemagne et euh, a, a, a profité de la situation, mais pour faut regarder que les mécanismes économiques en arrière de tout ça, qui ont été causés par l'économie mondiale, ont fait en sorte que, justement, euh, cette folie, cette euh, folie de, de, des grandeurs euh, euh, d'asservir euh, la, la, la population mondiale euh, est due au fait euh, par des décisions financières euh, qui ont qui ont fait en sorte qu'on en est arrivé à, aux accords de Bretton Woods, à la Deuxième Guerre mondiale, où on voulait repartir la machine. Donc, en tout cas, c'est tout ça pour dire qu'on a eu une grande, grande inflation. Et là, on est ici en ce moment. Donc, euh, l'inflation, oui, peut monter. On peut vraiment atteindre, je ne sais pas, là, on est dans les 2 on peut peut-être atteindre 3, 4 mais sur le long, long terme, on est... Euh, euh, en, on s'en va à la baisse. Là. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis de dire qu'on va avoir une hyperinflation style euh, des années 70. Je le penserai pas, mais c'est n'est pas moi qui décide. Je ne suis qu'un observateur du marché et on va voir euh, ce qui va arriver dans la suite. Donc, euh, c'est ça. Et le dernier graphique, euh, c'est tout simplement, ben, c'est la même chose, l'inflation via le, le 10 ans, le taux... Euh, euh, les, le, le taux, euh, directeur, euh, pas directeur le taux des bons du Trésor de 10 ans et le petit rebond le rebond qui paraît très très impressionnant on ne parle que de ça en ce moment euh, les marchés 30, bon ça se trouve être cette petite montée là sur le long long terme il y a pas grand-chose de préoccupant hein, lorsqu'on regarde le graphique comme ça, mais sur le court terme, euh, c'est la panique générale. Donc, euh, c'est ça, on se trouve être dans une situation qui est quand même assez... Euh, euh, qui pourrait ébranler les marchés. Moi, je pense que ce qu'on va avoir euh, prochainement, c'est une correction, euh, euh, mais la FED va continuer à intervenir euh, massivement sur les marchés. Euh, au niveau du prix de l'or et de l'argent, euh, je dis, euh, là, on est en petit rebond en ce moment, il n'y a rien de, de, de extraordinaire dans le sens que je peux pas vous dire qu'on va euh, que tout va euh, exploser et qu'on va repartir euh, à la hausse, euh, je ne sais pas c'est pour moi qui, qui dirige le marché mais par contre, euh, je peux vous dire quand même que l'or et l'argent euh, euh, en continuant leur consolidation il y a plusieurs minières à considérer parce que plusieurs minières qui semblent vouloir retourner, je parle au niveau technique et au niveau fondamental, vous savez très très bien que les minières sont très bien positionnées pour, pour performer donc euh, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout que Powell va encore parler cette semaine, mais on connaît la chanson. Ce sera probablement le même discours. On va mettre beaucoup d'argent, on ne laissera pas le marché tomber, pas monter de taux d'intérêt, ou on va mettre peut-être massivement beaucoup plus d'argent qu'on l'avait dit. On va voir. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.